MathSciNet est la principale base de données en mathématiques. Elle est maintenue par l'AMS. Pour accéder à MathSciNet, vous pouvez vous rendre sur votre portail disciplinaire et cliquer sur le lien d'accès rapide qui se trouve dans la section « Bases de données ». Petite remarque. Ne vous laissez pas avoir par l'interface en français. Il faut bel et bien faire ses recherches en anglais, puisque la plupart des articles sont en anglais. Comme dans la plupart des bases de données, vous avez plusieurs champs dans lesquels faire vos recherches, tels que l'auteur, le titre de l'article, le titre de la revue, etc. Mais ce qui fait vraiment la force de MathSciNet, c'est sa classification par sujet, la MSC. Pour y accéder, cliquez sur « Outils gratuits ». Vous pouvez explorer la classification dans le menu déroulant ou chercher le sujet qui vous intéresse dans la barre de recherche. Par exemple, supposons que je cherche des articles sur les maths appliquées à l'écologie je n'ai qu'à taper quelques mots-clés pour obtenir des suggestions. Je peux alors voir le code correspondant à ce domaine et le prendre en note. Par la suite, je peux effectuer une recherche dans le champ approprié. N'hésitez pas à explorer par vous-même les autres fonctionnalités de ManSignet ou à me demander de l'aide.